Salut salut ici Rex Potam et bienvenue dans cet épisode numéro 24 de Compotam. Alors on va continuer euh, notre travail sur les requiem et aujourd'hui on va commencer une des pièces les plus importantes euh, qui est donc l'introïde. En fait c'est le thème principal du requiem qui hante un petit peu quelque, quelque part tout le morceau du début à la fin. Euh, si tu as déjà écouté les, la version précédente euh, même la première version hein, les draft 1 ou 2 on le voit déjà un petit peu et on l'a vu aussi euh, dans le dernier épisode euh, dans l'épisode précédent là, sur la news DI, où je l'ai rajouté également de la news DI. c'était un des rares morceaux où il n'y était pas et pour le coup ben, il se retrouve brièvement dans la dernière transition du, du piano avant de revenir sur le dernier réquiem euh, alors avant toute chose, euh, bien entendu, si tu ne t'es pas encore abonné, ben je t'invite à le faire et à activer la cloche pour recevoir les, prochains, les notifications pour les prochains épisodes. Euh, si cet épisode te plaît, tu es invité également à mettre un petit pouce vers le haut et à commenter et à partager, euh, parce que c'est toujours utile pour développer la chaîne. Merci. Euh, voilà, donc aujourd'hui... Euh, Aujourd'hui, on va commencer donc, euh, cette première partie euh, sur euh, l'intro Donc le thème euh, principal qui est celui-ci. Voilà, donc ça c'est la première phrase du soliste, et c'est aussi la phrase qui est euh, proposée au moins partiellement, par le piano, en fait, le premier thème c'est ça. Requiem. Eternam. Donc ça, c'est ce qui structure entièrement l'œuvre. Euh, on la retrouve sous des formes différentes dans différents morceaux. Et donc là, bah, il est développé dans cette première partie, euh, il est relativement développé, puisque c'est euh, bah, le thème du morceau, de ce morceau en particulier. Euh, j'ai parlé un tout petit peu de cette introïte. donc le premier euh, morceau, la et tout, c'est un morceau qui est euh, en fait trois textes qui sont accolés l'un à l'autre euh, à l'origine je les avais séparés mais il se trouve que euh, ce sont des pièces qui ne sont pas forcément très longues et qui s'enchaînent d'une façon logique, euh, tu vas voir euh, D'un point de vue musical, donc les trois textes ce sont, et puis d'autres compositeurs l'ont fait de cette manière là en fait, parce que, parce que ça a un certain sens aussi. Euh, donc l'introit, donc l'introduction, qui est la, la phrase Requiem Eternam, dona eis domine, et lux perpetua luceat eis, ce qui veut dire donne-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière éternelle les illumine. Donc c'est vraiment cette phrase d'espoir là. Qui est de convier l'âme du défunt vers le Seigneur. Euh, ensuite, on a le Kyrie, donc Kyrie Eleison en grec. Euh, Seigneur, prends pitié, Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Euh, cette partie, donc, avec cette reprise du Kyrie, avec le Christ et au milieu. Et ensuite, en dernière partie, le Graduel et le Tractus. Euh, « Requiem Eternam donna eis domine » Donc on retrouve cette phrase, hein, euh, « Donne-leur le repos éternel » et suivi de « Absolve domine animas omnium fidelium defunctorum » euh, Je ne vais pas te lire tout le texte, mais l'idée c'est « Absous seigneur les âmes de tous les fidèles défunts, de tous liens de péché » Donc là c'est une généralisation un petit peu de, de... On part du défunt et on arrive vers l'ensemble des dessins euh, voilà donc pourquoi ces parties sont accolées euh, il se trouve que le graduel est une reprise musicalement du, du thème du requiem de l'intro et euh, donc ça fait un petit peu une, un triptyque donc tu as l'introit, le, le cri et le, le graduel euh, ces trois parties constituent euh, une forme assez, assez classique en musique qui est une forme A, B, A, c'est-à-dire ben, le premier thème, un deuxième thème et le retour du premier thème. Euh, avec une petite variation, enfin deux, deux choses hein, à renoter, c'est que le Kyrie, donc le thème B, lui-même est coupé en, en trois parties. Hein, c'est un A', B', A', on va dire, euh, parce que tu as Kyrie, christie puis Re, Kyrie. Et... Enfin, pour terminer, euh, la deuxième chose, c'est que ABA, avec une espèce de coda, donc la partie généralisation, un peu le tractus, absolve et dominé, euh, tu vas voir que j'introduis là un thème qui, je pense, est repris nulle part ailleurs, qui est en fait une sorte de coda. Euh, donc cette partie de généralisation euh, d'appel des âmes, c'est un thème, il a, il a son propre thème. Il a son propre thème qui s'intègre assez bien avec celui du currier, du, du graduel, donc de et tous. tu vas voir. Euh, donc voilà, un petit peu pour présenter cette œuvre. Alors, plus précisément, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Aujourd'hui, on va, on va faire un peu le même exercice que ce qu'on a fait la dernière fois sur le, la NewsDI. On va rajouter une de ténor. Euh, et je garde pour plus tard le travail euh, sur l'instrumentation, parce que tu vas voir qu'effectivement aussi, encore une fois, euh, qui dit avoir des thèmes euh, semblables, dit que les instruments sont parfois un petit peu trop identiques, jouent un petit peu trop souvent la même chose, et donc ils ont besoin d'un petit peu de variation. Euh, je ne sais pas si j'en ferai une vidéo, si je le ferai hors bande, euh, on va voir euh, un petit peu en fonction de mes contraintes aussi. Mais aujourd'hui on va travailler donc sur cette voie de ténor, ce qui va nous permettre de défricher un petit peu entièrement toute cette œuvre. Euh, ben C'est parti donc, j'ai fait un tout petit travail préparatoire. donc C'est le brouillon 31, c'est-à-dire euh, draft 3, en première occurrence. Euh, premier incrément. Et donc, j'ai préparé un petit peu en ajoutant déjà la, la voix de ténor. Donc, la partition, la portée est vide. Et ben, on va la remplir. Voilà. Euh... C'est parti. Donc, ben, c'est une voix de ténor. Qui dit voix de ténor dit. Euh dit euh, clé de sol, mais avec une octave vers le bas. Voilà, donc euh, le tout début, l'introduction. Hein, donc euh, on a déjà le piano. On va te faire un petit peu écouter rapidement. Donc c'est la partie basse de la main droite. Et repris par le soliste. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, pas de grande introduction, et la suite de la phrase est complétée par le cœur, qui se contente de répéter en valeur longue requiem eternam, le repos éternel, et là les deux autres instruments sont restés. Bon, voilà, je m'arrête là. Euh, c'était juste pour te présenter un peu ça donc du coup le ténor lui va devoir s'intégrer dans ce cœur qui ne fait que répéter Requiem Eternam ce que je vais commencer par faire c'est prendre le texte je l'ai pris des contre ténors, on verra si c'est le bon et je le recolle ici le ténor, bon c'est le bon pour cette partie là là où il peut y avoir des différences c'est certainement sur le Kyrie oui d'ailleurs il y a une différence sur le Kyrie donc j'aurais dû prendre plutôt celui d'un bariton Voilà, ce sera plus, certainement plus proche de ce qui va se passer pour le ténor. Bon, alors là, ce sont des valeurs longues et ce sont des valeurs calmes. Euh, c'est le soliste qui dirige un peu la, le chant, là, le morceau. Alors, donc, il ne faut pas des valeurs trop hautes. Euh, là, on est en ré mineur, hein, donc c'est la tonalité principale de, de l'œuvre. Et donc, c'est la tonalité notamment du, de cette, cette partie-là, puisque c'est celle qui introduit l'œuvre. Donc là, on est en Ré. Alors, j'ai ben, la basse qui donne un Ré, le baryton qui donne un La, c'est-à-dire la quinte, et euh, le contre-ténor qui donne un Fa, c'est-à-dire la tierce. Donc, ce que je vais donner au ténor, ça va être l'octave, hein, donc ça va être des ré. Euh cet accord-là, c'est un accord de la. La, en premier renversement, c'est-à-dire avec un do dièse, ça, ça tire à ça, la basse. Donc Soit je suis en rajoutant une tierce, mais ça me plaît qu'à moitié, parce que bah, c'est la tierce et qu'il faut pas en abuser. Soit je mets la quinte, qui est le mi. Et il est au soliste à la basse. Et il est au contre-ténor, mais presque du coup... Je vais donner le La au contre-ténor parce qu'il n'y a pas tant que ça des La et je vais mettre le Mi au ténor. Euh, sachant que ce n'est pas fort. Je ne sais pas si je prendrai en voix de tête, mais. Euh... Et ensuite, il y a quelque chose que je n'ai peut-être pas présenté. Tu regardes un petit peu ici cette basse qui est au piano, euh, qui est reprise un petit peu tout le long. C'est une basse en descente chromatique, euh, qui donne un peu l'idée euh, de la descente aux enfers quelque part. Donc tu as toujours cet appel des âmes vers le Seigneur, mais en même temps, ben, on parle d'un mort. Hein. Donc il y a quand même un petit peu cette descente-là. Euh, l'idée étant de juxtaposer un peu les deux idées et de réussir à en tirer euh, Quelque chose de joli <rire> et sans trop s'appuyer bon voilà c'est des images mais ce ne sont que des images après ça donne juste des idées pour produire une belle musique enfin une musique que j'espère être belle alors requiem qui dit requiem dit éternam donc on reprend encore une fois les trois valeurs longues ici on est sur un accord de dur à dire parce que ça bouge beaucoup euh, encore une fois c'est pas tellement d'harmonie c'est plus de la conduite de voix mais globalement c'est quand même la corde de sol en deuxième renversement j'ai l'impression donc comme c'est ainsi à la basse il n'y a pas beaucoup de sol il est il mériterait peut-être d'être renforcé. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner le... ce que faisaient les baritons. Et les baritons, je vais les descendre sur le sol. Alors du coup, est-ce que ça va être des sols Hé hey, hey, hey. est que du coup, ça passe de sol majeur à sol mineur Sol majeur à sol mineur, donc c'est pas déconnant. Et lui, on peut lui mettre un fa. Là à la base, donc encore une fois, on se retrouve avec un accord de Ré en deuxième en renversement. Ré mineur, bien sûr. Hein. On écoute juste cette petite partie-là que mon soliste n'est pas tout à fait dans le ton pas très fort c'est quand même lui qui mène hein. alors effectivement c'est piano mais c'est quand même le soliste Voilà. donc réécoutons ça En fait, ce qui se passe, non, c'est pas ça. C'est pas le soliste qui devrait être plus fort. C'est souvent, euh, pourtant, c'est quelque chose qu'on nous répète euh, quand on travaille en chœur. Euh, si on n'entend pas le soliste, c'est que c'est le cœur qui est trop fort. <rire> voilà, donc on va baisser le chœur. Faut pas oublier que j'ai rajouté une voix quand même. C'est pour ça que le ténor ce sera peut-être en voix de tête, parce que, faut que ce soit tout doux, tout doux, tout doux. Voilà. Et puis évidemment, ici avec une jolie fin de phrase. Je suis presque un minimum d'humanisation, mais c'est vraiment pour que pour avoir quelque chose de joli déjà même ici. sur les ça C'est un peu bête puisque le chœur, ben il est chanté, hein, par définition, il n'est pas joué par, par ce truc-là. <rire> Donc, euh, c'est juste pour ici pour se rendre un petit peu, un peu compte des choses. Euh, quelque chose que j'ai pas précisé que je suis en train de voir ici, euh, les finales de phrases. Euh, J'en ai pas parler encore, parce que c'est quelque chose qui est resté assez discret, mais euh, dans mon interprétation, j'ai cette indication de chant-là, qui est que euh, les valeurs qui sont données incluent les voyelles voisées, c'est-à-dire les voyelles qui font du son avec les cordes vocales, que ce soit les, les v, les, f, les les les m, les, m les, les enfin, tous les sons voisés, quoi, y compris les pris les nasales. Par contre, d'un autre côté, les... Je te dis voyelles, les consonnes. Hein. Les consonnes voisées. Par contre, les consoles qui ne sont pas voisées, donc les plosives, les sifflantes, tout ce qui ne fait pas intervenir un corps vocal, mais uniquement l'appareil, euh, les lèvres, la langue, donc les P, les T, les S, toutes ces choses-là, euh, ne sont pas incluses dans la note. Ce qui fait que, ici, on a une indication de champ qui est assez précise. Euh, le S est après la blanche pointée, donc sur le silence. Tandis que E, autant un âme, le M, lui, fait partie de la note. Ce qui veut dire que, d'un point de vue interprétation, sur le chant, on se retrouve avec la consonne qui est sur le, la dernière noire. Et euh, c'est l'idée qui, qui est utilisée tout le long de l'interprétation de ce morceau. Euh, je ne sais plus si je l'ai écrit sur la partition à un moment, mais il faudra que ce soit écrit ça parce que c'est vraiment l'interprétation que, euh, que je demande en tant que compositeur. Voilà. <rire> euh, reprenons donc la suite. Donc après ça, tu as un tout petit intermède après avec le metternam. Ah, donc avec donc les trois instruments seuls. qui prend la suite du texte. Alors, le, le texte, si on veut regarder ce que ça veut dire, « T'es des deus in zion et tibiret detur votum in Jerusalem. Dieu, il convient de chanter tes louanges en Sion et de t'offrir des sacrifices à Jérusalem. » Donc là, c'est la deuxième phrase. Et euh, le cœur va rester sur quelque chose d'assez lancinant. « Requiem, requiem, eternam. » Donc toujours cet appui euh sur des valeurs longues, cet appui euh, harmonique, cet appui harmonique euh, qui donne le soutien pour que le soliste puisse se dégager. Alors là, le soliste, lui, est un peu plus accompagné, puisque les deux autres instruments en solo, donc le hobo et le violoncelle, sont avec lui. Donc en fait, là, tout le monde est là. Mais on reste piano. Et donc, double piano pour le cœur. Alors, requiem. Le Do dièse va passer au ténor. Lui, il va, me prendre, il va se prendre un La, tout simplement. Il va rester sur son La. Là. Euh, là, ici, on est sur deux accords successifs de Ré. Ré. Et j'ai bien envie de dire que c'est aussi lui qui va prendre la partie de baryton ici. Parce que déjà ça, ça n'est-ce pas euh, Parce que c'est une répétition de ce qu'il dit juste avant. Et donc lui, il pourrait être sur quelque chose de peut-être un peu plus intéressant. Donc déjà deux si et un là. Ça compléterait un petit peu l'harmonie. Ça, c'est pas mal, ça. Et j'ai toujours vu, voulu garder ce do là Pourquoi Parce qu'il donne un élan aussi au soliste qui reprend sur la même note. Alors, prenons Donc, après Requiem, Requiem, <rire> Et Je pense que le soliste, le ténor, encore une fois, va rester sur le Ré. Et peut-être ça va me permettre de dégager... Euh, de dégager le contre-ténor, qui lui est trop bas, hein, pour le coup, là. Donc là, là, du coup, je vais piquer les deux notes, là. Euh, et donc, lui, on va le mettre un peu plus haut, c'est un accord de là. Mais, par contre, lui, je lui ai donné une toute petite variation... Est-ce que je fais ça Peut-être pas. Peut pas. Je voulais lui mettre un sol. Mais si je mets deux blanches, ça va frotter avec le, sa, le fa du soliste. Or, dans ce genre de musique, euh, on évite les attaques. Les attaques en, en frottement. Hein, ça. Euh, donc en l'occurrence, ça. Euh, ça. C'est pas possible. Si on avait ça, euh, ça c'est tout à fait envisageable parce que on, en, on commence sur quelque chose de consonant, on dissonne par exemple. Mais euh, l'idée c'est que voilà, euh, ça de but en blanc c'est pas, pas admis. Donc ici on a ce Fa, je peux pas mettre, je voulais faire ça. Mais ça, euh, je, ça va gêner. Et j'ai pas envie de mettre le ron, le blanche pointée noire. Parce que c'est un rythme qui est trop trop énergétique pour ce début. Ouais, ça marche pas. Je le savais, hein. Déjà, ça, c'est compliqué. Le si sur le la, hein, donc t'as une neuvième là, et en plus elle est au soliste. Euh, il est balèze face enfin, à un si bémol hein, donc euh, en plus euh, chaud sur le là euh, je vais essayer quand même tant pis L'idée, bon tant pis, ça fait un peu quelque chose de presque riche. Mais j'ai besoin qu'il y ait ce frottement, mais qu'il ne soit pas trop trop hein, trop insistant. Parce que déjà qu'on a ça. Donc ça, c'est euh, une tierce mineure, donc ça, ça va, ça colle. Hein. Mais ah, du coup, avec le Fa, effectivement, c'est ah, un accord de Si bémol. Parce que là, il est présenté comme un deuxièze, il pouvait être... il pourrait être présenté comme un Ré bémol. Sauf que là, du coup, le La serait une note étrangère et ça, c'est pas possible. Euh... Euh... Mais ce qui se passe, c'est qu'on a un La. Et puis dessus, on a ça. introduit des petites dissonances quand même. Bon, euh, on va pas plus épiloguer. Est-ce que ça fonctionne quand même Ça a l'air. Hein. Je sais, ok, il y, y a un autre truc qui va pas, c'est que ben le hautbois a la même, euh... eh oui. J'ai presque envie de le mettre plus en évidence, cette note-là, 40. Parce qu'elle est vraiment en dehors de l'accord, quoi. Elle est tellement inattendue. Alors en fait je sais ouais après réécouter et relecture etc euh, c'est pas tellement le la qui est là-haut qui gêne pourquoi parce qu'il n'est pas sur la même octave alors qu'ici on a vraiment la seconde là on l'a on l'a là quoi. enfin là pardon donc limite c'est presque là plutôt qu'il faut le faire fait qu'on a le frottement, mais seulement sur une noire, sur un temps faible, parce qu'on en s'est barré. Ou alors, par-dessus Et dans ce cas-là, pas trop de Do dièse non plus. Il gêne moins, mais quand même. Psst. Non. Il y a un truc qui me gêne, je sais pas quoi. Il y a un truc qui me gêne, je sais pas quoi. Je suis en train de faire exactement l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, dans ce cas-là, je pourrais compléter le motif du haut bois, hein, parce que là, du coup, ce sol on est sur un sol 7 mais euh... sur un la 7 pardon euh... ah mais dans ce cas là Donc, à faire, on peut envoyer le. Et ce qui rejoint en plus le discours du, du hautbois. Sous une forme un peu plus simple, mais c'est le discours du hautbois. Euh... Mieux ça. Alors Ensuite, alors là, on a une entrée voix par voix. On a une entrée voix par voix euh, avec à chaque fois un temps. TD Imnus Deus in Zion. Euh de chanter tes louanges en sillon ouais donc euh, donc donc donc donc euh, j'ai plusieurs options là soit je rajoute une mesure mais du coup il faut revoir complètement l'écriture des autres voix soit je fais une entrée qui est euh, soit en même temps qu'une autre voix soit moins décalée, c'est à dire genre euh, genre sur une deuxième blanche ce qui n'est pas idiot dieu il convient de chanter tes louanges on peut avoir un toute petite accélération de l'entrée des voix instant alors du coup sachant que c'est le même motif td tchète tdchète avec trois notes conjointe, euh... Rémy fa, fa, sol, la, fa, sol, l'acido. La. Je casse le pattern, mais c'est pas grave. Euh, là, je vais augmenter un tout petit peu le cœur parce que, du coup, il se trouve trop bas. On lui remet son piano initial. sur le phare. Bon, on va voir. Hein. Euh... Ça, je, que les... ouais. je sais pas ce que j'entends, d'accord. Ouais. Hymnos, hymnos. Je sais pas. Je préfère le Ré pour le coup. Je préfère le Ré. Euh, on reste dans cette tonalité un petit peu... Euh, un petit peu l'ancienne. Euh, ok, donc Deus. Par contre, le Deus, je peux le clamer sur le Fa, ça pourrait être pas mal. Et là, je pense que je vais partir ici, en même temps que les bases. Ce serait rigolo que, bon dernier, il, il parte en premier sur cette partie-là. Tiens, genre, genre je suis pressé, maintenant c'est moi. <rire> non, je vais le mettre en... En verticale avec les basses, par contre peut-être pas forcément la même note, hein. Juste le T Écoute ça. Ça ne peut pas être ça. Euh... Voilà. Comme ça, là, on a un reset. Ah euh... Non, reste sur de la conduite de voix. Je ne vais pas mettre un... un Fa dièse. On pourrait faire ça. Mettre un Fa dièse, du coup, ça me fait un Reset tout pur. Mais non, il est hors sujet. Oublie. Oublie ça. On est bien là. Suite. Alors, cette partie-là est très importante. « Exaudi, orationem meam. Exos ma prière, atte omnis caro veniet. toute chère ira à toi. » Donc, « Exos ma prière », ça c'est super important, ça doit être super euh, intense. Très, enfin, grosse ferveur, c'est ça le mot que je cherchais, c'est la ferveur, il faut que ce soit fervent. Euh, donc du coup... Est-ce que j'inverse les deux On peut faire ça. Seul. Ah c'est Inzion une seule fois Alors, Attention on est où là Exaudi Ouais, alors la seule chose qui est dommage là-dedans, et c'est ce que font les basses. <rire> Non, c'est beaucoup trop. Euh, ça va pas ça. Ok, euh, ok, on va faire simple là, Du coup, on va simplifier ça. Minimum de, de jeu. Euh, là, il ne s'agit pas d'être démonstratif dans la musique. Il faut que ce soit juste intense. Quoi, c'est exaudi, exhaust ma prière. Exaudi, là c'est vraiment un appel. Il est important ce mot. Donc je veux que le mot soit mis en valeur, pas la musique. Puis après, tu le soliste qui reprend. <siffé> Ok, donc on est clair sur l'idée qu'on veut de ce, cette phrase-là, ce, en particulier ce mot-là. Continuons. orationem meam. Donc pareil, hein, toujours très vertical. Euh, par contre, je suis en train de me dire que euh, la voix... Oh là, oui Bon, là ça va pas. Euh, là ça va pas parce que ici, là, on a un jeu à la tierce. À la base, c'est ça fait toujours un peu bizarre. Euh... Et du coup, le contre-ténor va plus, mais ça je le savais déjà. Euh... ça, ça fait super muddy. Une tierce à la base, ça marche pas. Et là, donc, je remonte sur le Fa, parce que le but, c'est d'ouvrir. Orationem, meam, quelque chose qui monte. Euh... par contre là j'ai <rire> un autre problème qui se greffe dessus avec ce que je viens de faire j'ai une jolie quinte parallèle <rire> c'est dommage c'est dommage du coup ben, on va faire autre chose mais alors du coup il faut ici que j'ai un là. Alors, par contre il me faut une conduite du voix du coup euh regarde ce qui se passe au piano ça peut aider aussi bon, un seul ça suffira bien parce que du coup ça Ça, c'est intéressant. Euh, alors, du coup, euh... il y a une partie du contre-ténor qui va se faire facodicité enfin, par le ténor. Notamment la deuxième mesure qui est vraiment grave pour un contre-ténor. Mais par contre, le début, il faut que ça puisse se dégager un petit peu. Et Il faut que je puisse arriver sur le si. Le retourne, hein. on, on va faire... Euh... Cette partie-là, je pense que le kyrie, je le ferai la prochaine fois euh, parce que bon, euh, j'arriverai jamais à faire des épisodes d'une demi-heure donc je vais arrêter de le promettre, mais quand même, je <rire> vais essayer que ça dure pas trois heures de long. <rire> euh, je pense que je vais enregistrer les deux épisodes d'affilée, mais faire une césure, je le présenterai en deux fois ou trois ou quatre. Alors, reprenons. Euh... Là, déjà, j'ai une quinte parallèle. <rire> Mais ça veut dire qu'ici, je peux partir sur le fa. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une alternance. Par contre, noir, blanche, blanche, noire, Histoire de donner un tout petit peu d'élan. C'est Intéressant hein, ce que je fais là, hein. je... Ouais, je sais pas où je vais, c'est pas calculé. Hein. Est-ce que là je mets juste la tierce au-dessus? Non, parce qu'il y a un sol en haut, donc ça va pas marcher. On est en accord de sol, une carte au-dessus, bof. C'est quoi cela? C'est pas là, c'est un phare, on est toujours en clé de sol. <rire> Je mélange un peu les clés, c'est pas grave. Donc. Euh... Ça fait trop de si. J'ai peur que ça ferme un peu ça. C'est pas inintéressant. Je me disais ça allait fermer, mais en fait non. Pourquoi ça ferme pas On est en ré mineur. Donc, et là on se retrouve avec un accord de si, qui est la sixte. Donc quelque part c'est comme si on avait une cadence euh, évitée, et donc ça ferme pas tellement finalement. Et puis en plus. avec le soliste qui t'apporte ça, cette couleur-là. Mmh. Intéressant. C'est intéressant. Je garde ça. Alors, pareil, mes âmes, mes âmes, ils sont aussi en entrée en décalé. Continuons. Sauf que lui, pas du tout, du coup. Je prends tout mes âmes. Voilà. Et là, tu as le hautbois qui reprend ce thème-là en, en écho. Avant de revenir sur le premier thème. Et donc là, c'est on va conclure le, le mouvement. Hein, tu remarqueras que c'est aussi une structure en ABA. Donc c'est un poil fractal, c'est-à-dire que sur deux niveaux, tu as un, un grand ensemble. Un troïde qui riait. Euh, graduel sur ABA A, et dans chacune de ces parties en tout cas sur la première la deuxième partie c'est sûr que c'est ça la troisième je sais plus pas sûr puisque tu as le graduel c'est plutôt une forme différente mais euh, on retrouve déjà ça là pas mal euh, sur ces deux parties là bah euh, ben, du coup le réquiem de fin bah ben, c'est le réquiem de début c'est le même hein. donc ce que je vais faire requiem éternam, je vais aller rechoper le début fa fa sol fa fa la la la ré ré donc du coup il euh, y a des choses qui changent là euh... sauf que là on ferme pas la partage, mais basse ne bouge pas je crois non et donc il n'y a plus qu'à prendre le ténor voilà. et donc la fin Pour cette première partie bon je vais arrêter là pour aujourd'hui parce que l'heure tourne euh, l'épisode sera déjà bien assez long sur cette partie là donc euh, je vais continuer sur le Kirier ce sera certainement l'épisode 25 et donc on se retrouve dans cet épisode très très bientôt Ciao ciao